All oh. right. Lydie Nadej, si tu peux t'es méga, vraiment. Je crois que tu t'es trompé de direct. Tu as suivi. Je ne suis... fais jamais les vidéos de deux minutes. Et c'est... Je fais mes vidéos très longues parce que c'est sur quoi je compte. Hmm. Bonsoir à tout le monde. Donc, je demande l'assistance des ancêtres. J'ai les nouvelles que je dois vous donner euh, concernant votre vie. Beaucoup d'entre vous, ça fait. Euh, Ça fait un bout que vous faites déjà votre travail spirituel. Ok? Et vous avez l'impression que... Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Je fais. Vous il l'impression que je n'ai rien fait. Ok. Je suis là pour vous annoncer que vous avez déjà brisé beaucoup de malédictions familial je ne suis pas sur les réseaux sociaux par hasard vous n'êtes jamais tombé sur ma vidéo par hasard il y a des choses que vos mères n'ont pas pu faire de leur vivant elles sont mortes vous voici en trois mois vous avez fait tous les rites qu'il fallait faire. Chaque semaine, tu fais un nouveau truc. Comme tu fais, je suis là pour te dire que comme tu fais, tu ne vois pas le résultat immédiat. Tu ne dois pas laisser tomber. Écoutez-moi bien, vous avez remarqué que je fais les vidéos que de la nuit maintenant. Donc, vous devez comprendre que il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Il y en a même parmi vous. Votre mère a essayé d'avoir des enfants. Votre mère a essayé de se marier. Votre mère a essayé de prendre le visa pour aller en Europe. Elle a tellement essayé que elle est morte sans aller en Europe. Te voilà. Depuis trois mois que tu tombes sur mes vidéos, j'ai osé te faire croire que tu peux changer ta vie. J'ai osé te faire croire que tu peux devenir aussi quelqu'un. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Que ça, ça sonne la ponte, comme ça, là vous entendez? Oh. La fessée, ce n'est pas la blague. Votre vie est sur le point de de basculer. Tu regardes ta vie dans deux mois, tu dis que yeah. Récemment, j'ai vu quelqu'un. L'année passée, la personne est revenue au pays, on s'est rencontrés. J'avais pas de voiture l'année passée. Et je sortais de Tellement de choses. Je venais de perdre mon logement. Je venais de... Il y avait tellement de choses, en fait. Donc, je peux dire qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans ma vie. Donc, voilà la personne qui est entrée dans ma vie. Elle me voit, non Elle me dit... Ok, elle voit mon standing de vie. Elle comprend qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore ça. Cette année, la personne vient me voir. Elle me demande que. L'année passée, je t'ai vu, tu n'étais pas comme ça, non. Je dit oui. Elle vient voir ma maison. Elle voit mon rocher. Elle voit ma vie. Il sentit que c'est seulement la bouche qui a manqué en prison pour demander que mamie, tu as fait quoi C'est la bouche qui a manqué à la personne. Pour dire que. Dis-moi ce que tu as fait. Quand je suis restée resté en journée, je restais au salle, j'ai dit Mais attends un peu. Je regarde en arrière. Et là, les ancêtres me disent Tu dois venir dire. Aux gens qui te regardent. Comment tu as fait Comment tu t'es senti Système, je ne donne pas le destin des gens. Tu es sur la mauvaise page. Pardon. Continue la recherche. Il y en a pas mis. Vous avez, vous allez laver le pipi jusqu'à pour vous grave. Il dit que vous avez lavé le pipi ou oh. vous avez toujours dansz la table ton coin ton est salé. Je suis là pour vous dire ceci. Dans six mois vous allez regarder votre vie. Vous allez dire que il y a un dieu ici derrière a un dieu parce que vous savez quoi. Beaucoup d'entre vous, Didier Nanej, tu as pleuré tes mégas tout à l'heure. Tu n'es pas ma personne, mamie. Je t'en prie. Tu vas m'en Un détail que vous connaître moi, je ne force pas les gens à me suivre. À nous forcer. Tu vas regarder ta vie comme ça. Diana, tu dois créer ton entreprise. Tu veux qu'on augmente ton salaire, Pourquoi? Tout ce que tu ne veux pas faire par la foi, tu vas finir par perdre. Ce qui est ce que vous n'avez pas les yeux spirituels. C'est pour ça que les anges vont mettre des messages comme ceci pour t'encourager. Maintenant, si tu veux écouter, tu attends qu'un ange tombe du ciel le matin avec le haut-parleur. Il dit, écoute-moi, voilà. Ce que tu te trompes, ça ne va jamais se passer. Écoute bien, ça ne va jamais se passer. Il y en a parmi vous, vos choses sont retenues. Ton bébé, non, tu rêves, tu vois ton bébé dans tes mains comme ça là. Tu te réveilles, tu dis, yeah. l'enfant, mais oui. Ça fait sept ans que monsieur et toi, vous cherchez un enfant. Recevez votre bébé ce soir. Tu dors comme ça, tu vois comment on t'a on t'attend, comment Tu attends comment on entend... Les cloches sont en train de sonner pour que tu te maries. Tu te réveilles. Ton gars vient de te quitter. Il s'est levé un beau matin on s'est parti. Comme un fou qui est que sa folie vient de commencer. Vous avez commencé à toucher le fond de quelque chose qui est très profond. Certaines de vos familles vous avez été bloquées sur cinq générations. Toi, tu te lèves. Petite fille badouness, tu dis que tu vas briser la, la malédiction sur toi et tes enfants à venir. Alors que depuis quatre générations dans ta famille on ne fait pas les enfants, plus d'un enfant. Depuis quatre générations, on ne se marie pas et on reste dans le mariage. Depuis quatre générations, on ne fait pas un mariage sans qu'on soit la polygamie. Depuis quatre générations, personne n'a jamais été riche. Personne n'a jamais passé en bengue. depuis quatre générations dans votre famille. Il y a les Camerounais quand même en 1950, ils étaient liés en bengue. Donc, ton arrière grand-père a loupé. Ton, ton grand-père a loupé. Ton père a loupé. Toi, ça t'a déjà loupé trois fois. Je suis là pour te dire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans six mois, vous allez regarder votre vie. Vous aurez la chair de poule. Tu vas regarder ta vie dans six mois. Tu vas seulement tomber à terre. Tu vas dire Seigneur, merci. J'ai grandi en voyant ma mère souffrir. Elle vendait tout le poisson brisé. Elle faisait fruits les beignets. Elle vendait un peu de tomates au marché. Ouais, ma mère, ma mère n'était jamais stable financièrement. Quand tu te demandais un peu l'argent à ma mère, on elle pleurait toujours l'argent. Oh, il oh, n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Allez sur Facebook. Sur Facebook, c'est de Give Digger Academy. La connexion, le truc là termine, est tellement instable, je sais pas pourquoi. <truits> Vous allez, ah. ce sont les gens qui vont vous rappeler d'où vous venez. Les gens vont dire, ma chérie, que je te rappelle, tu te rappelles, tu te rappelles ça fait 4 mois, tu cotisais les pièces 500 fois ici si pour prendre le taxi. Hmm? Hein? je vais arrêter TikTok parce que là ça marche pas quoi chérie tu te rappelles tu t'es fiancé cette fois ils ont tous quitté la dernière semaine avant le mariage. Tu vas se marier. Oh oui, je sais. Trois hommes moins ils sont partis. On s'est moqué de moi. Quand tu t'y attends le moins, ton gars, ton gars vient comme ça là, que Il vient seulement que moi Tu dis qu'il est compréhensif, doux, patient, bienveillant. Tous les yang que tu peux imaginer. Patient, bienveillant, yang yang yang, tout ce que tu veux mettre tout ça, métamment. L'homme qui ne trouvait pas souvent la femme là. Tu tombes sur une femme comme ça là, que yeah. Elle te conseille. Elle prend ton argent, elle investit. Après, elle récolte la. Elle vient te donner un coup yeah. de pied. le genre de femme s'existait. Elle prépare ton lavage au sel Elle vient te donner que lave-toi avec un bébé. Tu vas te laver, elle te fait dire que bien soit toi elle te laver même encore. Écoute. Hum. <coughs> Il y a un niveau de votre vie où vous n'avez pas les problèmes. Il y a euh, un degré. Ta mère peut-être, elle a fréquenté pendant des années. Quand elle a eu son diplôme, elle est morte six mois après. Donc, on n'a pas le temps d'enjoyer son diplôme d'infirmière. Ta mère a ouvert sa vente. Ou bien elle a eu ses papiers pour l'Europe. Elle n'a même pas fait six mois en Europe, elle est morte. Donc, elle n'a pas pu manger le fruit de sa, ce qu'elle a semé. Dans le Seigneur te met à cœur. Tu écoutes mes vidéos. Il te dit, fais. Brise les malédictions qu'il y avait sur ta main. Tu brises. Tu brises. Tu as enfin entendre enlever tous les mauvais trucs qu'elle t'a passés sans savoir. Je vous prépare seulement. Parce que qu'il dit souvent ici là que vous êtes devenu super riche, vous pensez que est black. Je vous prépare. Tu vas souvent dans ce centre, tu vas sentir tellement d'énergie dans toi. Chaque jour, l'énergie là va se convertir en 5 millions. Chaque jour. C'est un entre vous. Les armes qu'ils utilisaient avant pour venir vous attaquer. Ça ne marche plus. Parce que vos ailes se sont ouvertes. Eux qui vous poursuivaient, ils vous persécutaient. Vous êtes devenus leurs persécuteurs. Dans les rêves, c'est maintenant vous qui les poursuivez. Tu as rêvé de quoi J'ai rêvé qu'ils poursuivaient un homme là. Poursuivi jusqu'à après la tapis, la il est tapé, tapé, tapé comme ça jusqu'à il y a deux mois dans le rêve. On te tapait. Je suis pas difficile à me voir. Si vous voulez me voir, venez sur ma page, vous cliquez et voir mes vidéos. Ça, ce n'est pas le Gaviscon. Ce oh. n'est pas le Gaviscon. Et il si, dit, avant de me donner les noms des choses, je n'ai pas mon nom de, de somme. Je stresse sur quoi, mon père? J'ai la jambe. <rire> il met souvent sur mes statut WhatsApp. Que tu ne payes pas le loyer dans ma tête. Donc, tu ne peux pas rester. Quand il me couche pour dormir, mon frère, <rire> je dors jusqu'à... pas Vous avez... Beaucoup. De démons que vous avez déjà mis à terre. Et en a qui sont venus vous attaquer en parabole, physiquement. Que maintenant qu'on ne peut plus te toucher là, tu crois que tu es arrivé. Quand la personne passait une heure après que tu restes sur ça, tu dis que... Toucher comment même Ils ont essayé de venir te toucher encore la nuit. <rire> Il y avait ton sel et ton gingembre. Il y avait tout, tu avais les armes. Tu avais versé la poudre là. Le kit maison entier, tu avais versé ça partout la maison tu avais fait le son 35 tu as mis le fire ils ont vu, ils ont mis la tête comme ça là ils sont partis elle chez son gars là là-bas -là, mm -hmm. vous connaissez elle est arrivée là-bas on lui a dit qu'on ne peut plus la toucher Madame on ne peut plus la toucher. Il don't finish. This one. Il don't finish. Quand elle rentre un voie, pam, tu as acheté une nouvelle voiture. Pam, tu as délassé ton chantier. Pam, tu te maries. Pam, tu parles en bête. La rage commence. Ok, tu vois quand ils il viennent devant vous, là elle a sa vieille raf 4 depuis que tu as euh, 15 ans là 35 ans là, tout ça, même raf 4 là elle vient devant toi elle fait quoi que tu es arrivé comme tu as la fortune là, tu crois que tu es arrivé donc elle va acheter je veux pas, je n'achète pas ma fortune, pourquoi il est tellement resté à ta raf <rire> je, vous en, je vous prépare parce qu'ils vont venir s'ils si ne sont pas venus Le soir là, tu verses encore bien les choses sur la fortune là. Tu verses ça bien. Tu chandalises la, la fortune là. Chandala koko boboshi tarabasante. Yes. Ils vont vous chercher, ils vont plus vous voir. Et pas même à l'eau. Les gens de l'eau disent que pardon. La femme-là, tout le monde n'est pas elle. Tu prononces nom ici, l'eau va s'élever, ça va nous aboutir. Donc, hein. tu prononces le nom, la femme ici. On va avoir seulement le, le, le, le, le tsunami. Donc, bêta laissez son nom. Please. Prochaine personne. Ta tante va sortir de là cause J'ai tué sa mère, pourquoi elle n'arrive pas à la tuer? Vous savez, c'était facile. Mais la fille, elle a vécu chez Mono. C'était une petite fille. Comment elle est devenue sage comme ça Tu es passé sur ma page. Tu es passé. Tu es passé là. Tu es à l'école. Dis-lui que tu es à l'école. C'est la vraie école. Ils vont seulement constater des choses. Ils vont constater. Tu n'es plus envoûtable. Ton mari n'est plus envoûtable. Les folies qu'on lançait souvent sur toi comme ça. Tu es dans ta tête, tu jettes de lait. Tu commences à insulter. Tu chasses ton mari. Tu gâtes toi à la maison. Tu exposes ton mari dehors. Tu gâtes ton mariage. Les folies là, c'est sorti sur toi. C'est fini, oh mamie. Je t'annonce que ton prochain mariage, tu vas arrêter comme cela. Je t'annonce ça. Par la quand il venait dans toi comme cela, tu commences à dire, est-ce que, ah, est que j'ai même besoin de l'homme? Hein? Moi, je me suffis. Hein? Moi, tu commences à faire ça. En tout cas, on te manipulait. on le voit, tu es zen. Ton mari est zen. Et vous êtes beau. Tu es belle, il est beau. En fait, quand, quand, quand, quand, quand deux personnes sont beaux et belles, ça vous dérange pourquoi? Si il, il n'épouse pas cette femme, toi qui es laide, s'il si t'épouse, tu es laide, ça ne va pas dormir. Tu es jalouse de ta cousine, pourquoi? Pourquoi pour, pour, il est les peaux comme ça Pourquoi son mari est beau hein? En plus, regarde comme il l'aime. Deuxième kit de déblocage. Ah là, les murs sont tombés. C'est bien, c'est bien, mamie. Continue ton travail. On voit comment ton mari est doux, patient, calme. Si elle ne l'épouse pas, toi tu es l'air de regarde ton visage, tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Tu es jalouse de ta cousine, pourquoi Il va t'épouser. Tu es l'air de ton cœur noir. Il y en a parmi vous qui vous attirez toujours les hommes qui sont beaux. comme ça là. Donc, on t'a vous gâté quatre mariages. Tu as 40 ans. 45 ans. Un jeune homme de 35 ans comme ça, il te trouve, tu as 42 ans. Il dit, c'est que toi que je veux. Tu dis que ouais. Il dit que... frais, beau, calme, patient. Ajoutez la liste. Riche. Les gens vont... Ils ont volé, ça va encore venir. Ce sera même qu'un benguiste. Pour certains d'entre vous, j'entends que ce sera même qu'un benguiste. Tu vois, déjà les gars de, le le le de Mengui vient là que. Il a les papiers. Il a l'argent. Il a le boulot. Il est beau. Il a le boulot, il est beau. Donc on me dit de beau, des beau. Donc, il t'écrit. Tu peux aussi la tannin à l'aéroport. Tu dis que je vais vous avant de croire. <rire> pardon, quand j'en à l'aéroport. Rappelle-toi de ce qui était dit. Rappelle. Il descend, tu le touches aussi, tu le vois. Je dis que y est. Vrai, vrai. Deux semaines plus tard, il dit que pardon, pas voir tes parents d'abord peut pas moi. Moi, je veux dire que tu viens rester avec moi là-bas à Washington. Tu dis que. Hein? Seigneur, merci parce que tu vas enlever derrière moi Eric, Jacques, Daniel, Jean Bosco, Jean Crépin. Pélagie, préparez-vous à ce que vos rêves se réalisent. C'est bien que tu as te dire, je vais encore demander quoi à Dieu. Ok, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Oh Dieu, Dieu, Dieu, je veux quoi? J'ai la voiture, j'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai l'argent, ok. Bon, Dieu, attends un peu, je ne sais pas. Bon, bon Dieu, donne-moi ce que tu veux. Avant que le Seigneur fasse quelque chose, je vous disais avant-hier. Il annonce d'abord. Je vous dis que vous avez brisé les malédictions de vos familles. Tous les lavages que tu fais depuis trois mois là. Tu as déjà percé. Tu comprends Et Fais comme ça là. Nettoie bien ton oreille. Tu as déjà percé. Ça va, va se déverser sur toi. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Les enfants eux-mêmes ne comprennent même pas. Mais maman. Maman. Tu, tu, tu ne nous dis plus d'économiser ça là au frigo. C'est même toi qui dis non, allez finir, Elle ça aujourd'hui. Tu fais plus de faux bavardages. Que l'argent que tu es. Hein, hein, vous gâtez mes choses dans la maison c'est pourquoi Les mails, laissez-moi les likes. On se connaît. Vous gaspillez trop les choses dans la maison c'est. aimer tout le gaspillage <rire> maman tu as changé maman maman tu as changé tu, tu ne te plains plus maman tu ça? Bonjour la reine Véronique. Si vous me suivez seulement indiscrètement, y a ouais, bon. Avant, on te faisait les promesses. Voilà, il y a un business là à la présidence. Ça va donner 200 millions. Ça va tomber dans quatre jours. Tu auras ta part de 50 millions cash. Ma chérie, dans 7 jours, tu ouvres ton compte, tu vas 50 millions. C'est plus la qu'on te faisait, les trucs comme ça. Après, on te tourne pendant 6 mois. Finalement, on te donne. Commandez le kit, non. Il y a les kits, il y a les consultations. Consultation, 33 800. Consultation, express en 24 heures. 65 100 euros. Kit, déblocage, 25 000. C'est les plus au Cameroun. Dans les autres pays, ça diffère. Commandez vos bâtons de commandement. Commandez vos outils au chapeau avec les corés. Commandez vos couronnes, tout est disponible. J'ai à tout béni. Tout est à votre disposition. Prenez les kits fondation Votre énergie, si on ne vous avait pas gâté comme on vous a gâté à la naissance, c'est quand même à 10 ans que vous étiez, vous seriez même déjà tellement riche que, pff, comme ils avaient fait ce qu'ils ont fait, ça a ralenti votre puissance. Certains parmi vous, vous êtes déjà fatigués, vous avez prié tellement. Des minutes, je vous disent que c'est la saison des récoltes. Certains, vous avez beaucoup s'aimer. Vous avez beaucoup semé. Payer votre dîme les derniers temps, c'était très difficile. Parce que tu payais comme ça, mais tu remboursais beaucoup de dettes. Beaucoup. Seulement ce que tu as semé n'est pas en vain. Certains d'entre vous devez choisir votre chemin seul, loin de votre famille. Je vois quelqu'un qui décide de s'éloigner de la direction que sa famille a prévue pour lui. Et il crée son propre chemin. Ils sont avec toi. Il y a des anges devant toi qui débroussaillent le chemin pour que tu passes. Même si tu as peur, fais-leur confiance. Certains, c'est le nouveau business dans lequel vous allez vous aventurer. On va vous parler du business comme ça aujourd'hui. Demain, tu mets tes 5 millions. Dans 3 jours, ça te donne 20 millions. Sans retomber. Sans conséquence. Certains d'entre vous, il y a des portes qui vont se fermer. Vous ne devez pas chercher à les ouvrir à nouveau. Certains, vous aurez des nouveaux guides spirituels. Certains, vous êtes totalement nouveaux sur ma page. Donc, je suis devenu votre nouveau mentor. Laissez les paroles que je vous dis pénétrer votre corps. Ça va guérir les balles que vous avez reçues. Certains d'entre vous, avez reçu des balles spirituelles, Ça vous a beaucoup fait mal. Certains d'entre vous, vous avez les vêtements royaux qui sont déposés sur vous. On me dit de vous dire que votre habit, votre garde-robe est en train de changer. Depuis quelques jours, vous demandez de jeter certains habits. Ou d'offrir à l'offre, n'amène-vous du C'est Certains d'entre vous, un plié de pluie de bénédiction qui vient. Tellement le mandage. Et pour certains d'entre vous, vous allez arrêter de vous cacher.